Bonjour, mes chers élèves de CO2. Je vous présente euh, arrêt bilan numéro 2. Je vous propose euh, évaluation et rémédiation. On va commencer par évaluation. Alors ici, on doit souligner les bonnes réponses. D'accord Dans chaque phrase souligne les verbes conjugués et écrits en infinitif. Et complète les phrases avec des expressions commençant par euh, A ou E. La partie de remédiation, chers élèves de CO2, vous pouvez prendre, s'il vous plaît, votre cahier d'activité, suivez avec moi, page 5. Remédiation complète avec E ou E. Il y a une différence entre ET et EST. Alors, voilà. E ou E. Complète avec son ou son. Écris les phrases en mettant les sujets au pluriel. Page 59. Alors là, révélons les mots. Évaluation. Voici donc la correction. Selignez les bonnes réponses. Deux formes du verbe avoir, il y, y a A et O. D'accord, c'est le avec o e et T. Deux mots invariables, ce sont les A avec l accent et E. D'accord, soulignez s'il vous plaît. Deux formes du verbe être, c'est E. D'accord Et, et sont. Vous avez maintenant Alors les autres, non alors, indéterminant, euh, il y a son, s, en n. Alors, je répète. Deux formes du verbe avoir, a, et on. Deux mots invariables, c'est a, et. Deux formes du verbe être, c'est est, et, et sont. Indéterminant, c'est son. Alors, dans chaque phrase, souligne le verbe conjugué et écrit son infinitif. Par exemple, ici, il est un peu plus grand que mon frère. Alors ici EST, le verbe aussi c'est le verbe Être. Ma sœur a toujours le temps de rendre service, c'est le verbe AVOIR. Les élèves ont beaucoup de livres, c'est le verbe AVOIR aussi. Mes parents sont contents de mon travail, c'est le verbe ÊTRE. Alors, elle est un peu plus grande que mon frère, c'est le verbe ÊTRE. Ma sœur a toujours le temps de rendre service. C'est le verbe avoir. Les élèves ont beaucoup de livres. C'est le verbe avoir. Mes parents sont contents de mon travail. C'est le verbe être. Complète les phrases avec des expressions commençant par A ou E. Par exemple, on dit ⁇ tous les matins, je vais à l'école ⁇ avec A. Il prend son manteau et ses gants avec E. Les voisins sont serviables et gentils et courtois. C, E, avec E, T. C'est la même chose ici. Les spectateurs applaudissent et siffle. D'accord On ajoute ici Voilà. On passe maintenant à la correction de remédiation. Remédiation. Alors, la partie de remédiation, c'est la correction du premier exercice, du premier exercice complète avec E. C'est un mot invariable. Et, et c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. On dit cette partie de carte A, ça s'écrit de cette façon, est très intéressante. Il pose un domino et, regardez, ça s'écrit de cette façon, c'est un mot Il pose un domino et attend son tour. Il relie bien sûr les deux, les deux phrases. Ce joueur est blessé à la cheville. Non, mon frère joue avec habilité et intelligence. Maintenant, on complète avec son ou son. On dit son ordinateur est encore en panne. Ses jeux sont très connus. Son frère joue trop souvent à la console. Les garçons sont intéressés par les jeux vidéo. Les jeux électroniques sont parfois trop chers. Alors, complète avec son ou son. On dit son ordinateur. Son ordinateur est encore en panne avec un déterminant.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 Écris les phrases en mettant les sujets au pluriel. Lisons d'abord les phrases. Mon frère a rendu visite à mes grands-parents. Mon voisin m'a montré des photos anciennes. Il a aidé la voisine à déménager. L'extrétien a donné des conseils à l'apprenti. Mon frère a rendu visite à mes grands-parents. On dit mes frères ont rendu visite à mes grands-parents. Mes frères. Et au lieu de mettre « mon frère », on dit « mes frères ».« Mon voisin m'a montré des photos anciennes. » On dit « mes voisins m'ont montré des photos anciennes. »« Il a aidé la voisine à déménager. » On dit « ils ont aidé la voisine à déménager. »« L'électricien a donné des conseils à l'aventure. » On dit « les électriciens ont donné des conseils à l'aventure. Bon. »« Mon frère devient mes frères. »« Mon voisin devient mes voisins. » Il a aidé, il devient, ils ont aidé l'électricien et donc les électriciens. Les électriciens ont donné, les électriciens. Mes frères ont rendu visite à mes grands-parents. Mes voisins m'ont montré des photos anciennes. Ils ont aidé la voisine à déménager. Les électriciens ont donné des conseils à l'enfant. C'est ça la correction de cette page 69. Euh D'accord, vous avez apprécié cette vidéo voilà. Vous pouvez partager avec vos amis. Merci. À la prochaine.